Pour, pour m'avoir invité à présenter donc une partie de mes travaux de thèse et merci à Aude pour cette petite introduction. Euh, donc je, je, je confirme avec vous, vous voyez bien mon écran, oui, mon en plein écran. Oui. Parfait, merci. Donc euh, comme l'a dit Aude, c'est une thèse que je mène à l'UMR Agir à l'Inra, euh, qui est financée par MassIDS, étant donné que c'est une thèse chiffre. Et elle porte globalement sur l'évaluation des services et des services euh, écosystémiques euh, potentiellement euh, fournis par les cultures intermédiaires multi et en particulier par la biofumigation, en vue euh, d'améliorer la productivité du tournesol. Et Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite partie, euh, des, enfin, une, une partie de, des, des résultats de ma thèse qui concerne les effets des cultures intermédiaires et de la biofumigation pour réguler la verticilleuse du tournesol. Donc euh, la présentation va suivre un schéma très classique avec euh, là, une petite présentation du contexte de l'étude, une présentation du matériel et des méthodes et euh, là le, une partie sur les résultats et les discussions qu'on terminera évidemment donc, par une, des éléments de conclusion. Euh, donc euh, vous, comme, comme vous, vous devez déjà très certainement le savoir, dans, dans la région le tournesol est fréquemment cultivé au sein de rotations assez peu diversifiées. Euh, il y a des chiffres récents de novia qui le confirment avec ces résultats d'enquête selon lesquels le tournesol reviendrait une année sur deux euh, dans une trentaine de pourcents des surfaces cultivées en tournesol dans le sud-ouest de la France. Généralement, le tournesol est cultivé donc après une céréale, un blé dur, et euh, un tel système présente deux limites principales. La première, c'est donc qu'il va laisser le sol nu pendant, une période, pendant la période d'interculture qui peut durer jusqu'à neuf mois. Et le fait que le sol reste nu va l'exposer à des problématiques de lixiviation de nutriments tels que les nitrates et également à des problématiques d'érosion. Et d'autre part, le retour fréquent de la culture du tournesol sur la même parcelle va favoriser la recrudescence ou l'émergence de bioagresseurs tels que donc, le verticillium d'Aliae, responsable de la verticillose du tournesol, ou la plante parasite Orobanche euh, cumana. Euh, une euh, alternative euh, ou un levier agroécologique qui pourrait euh, permettre de répondre à ces deux problématiques, c'est l'introduction de cultures intermédiaires pendant la période d'interculture. Euh, en effet, si elles sont introduites assez tôt, elles peuvent euh, remplir euh, une fonction culture intermédiaire piège à nitrate, et également derrière fournir des effets en engrais verts, donc participer à la fourniture de services écosystémiques en lien avec le recyclage des nutriments. Et d'autre part, ces cultures intermédiaires, elles seraient destinées à être détruites mécaniquement et enfouies dans le sol, afin de mettre en œuvre euh, la biofumigation, qui est donc une euh, technique euh, de protection des cultures euh, qui entre parfaitement dans le cadre de, du plan écophyto de plus. Donc la biofumigation, qu'est-ce que c'est en quelques mots En fait, il s'agit euh, d'un processus euh, qui consiste en la libération sous forme gazeuse de composés toxiques liés à l'enfouissement de matières organiques végétales, et dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse en particulier euh, à l'utilisation des brassicacées comme culture biofumigante. On sait que les brassicacées ont des cellules riches en des produits soufrés euh, qui s'appellent les glucosinolates, qui sont contenus euh, à l'état initial dans les cellules euh, des brassicacées isolées au sein de vacuoles. Et lors du broyage euh, de ces cellules, euh, les, les vacuoles sont lisées et les glucosinolates entrent en contact avec une enzyme, la myrosinase, qui va les hydrolyser en différents euh, métabolites secondaires euh, qui ont une action biocide, tels que les isothiocyanates. Et donc, cette production d'isothiocyanates, euh, elle, euh, elle fait suite à euh, une hydrolyse grâce à l'enzyme, et donc elle est fortement dépendante euh, des températures. Il faut qu'on soit dans un cadre où les températures euh, sont douces. Et il faut également que les quantités en eau ne soient pas limitantes. Euh, on a quelques... En fait, les, les, ces glucosinolates sont assez bien caractérisés aujourd'hui et on sait globalement, euh, il en existe trois, trois profils qui sont assez variables d'une espèce à une autre et également euh, entre partie aérienne et partie racinaire. Et pour... pour euh, pour également donner quelques éléments de contexte par rapport au champignon que j'étudie. C'est un champignon qui a la capacité de se conserver de nombreuses années dans le sol sous forme de microsclérote. Donc c'est pour cette raison que la diversification de la rotation à elle seule peut être inefficace. Euh, C'est un champignon qui est capable d'engendrer de, jusqu'à 30% de perte de rendement et actuellement, l'unique méthode opérationnelle pour lutter contre ce champignon est l'utilisation de variétés résistantes, donc d'où ce besoin de diversifier les leviers et de mettre en place une, une stratégie de lutte intégrée contre ce champignon. Dans la littérature, on retrouve quelques premiers éléments sur les effets des cultures intermédiaires et de la biofumigation sur le champignon. Donc, au laboratoire, on a des résultats assez prometteurs avec des régulations euh, significatives euh, de la germination euh, des microsclérotes ou bien euh, du développement du champignon suite à son exposition à des broyades de brassicacées. Par contre, en plein champ, c'est beaucoup plus variable. Et donc, on a certaines études où on retrouve des effets positifs. Et d'autres études où on n'a aucune régulation du champignon. Et toutes ces études-là sont menées sur d'autres cultures que le tournesol. Donc, ça va être des cultures telles que la pomme de terre, la tomate, étant donné que le verticillium a un grand nombre, une large gamme de plantes hautes. Et on n'a pas, on a encore très peu de connaissances sur les effets des sims et de la biofumigation sur la verticillose du tournesol en particulier. Donc, pour résumer l'objectif de cette étude, en fait, il s'agit d'évaluer les effets des sims et de la biofumigation pour la protection du tournesol contre la verticillose du tournesol et pour voir si ça permet également d'améliorer la productivité du tournesol. Donc, je passe au dispositif expérimental qui a été mis en place pour répondre à cet objectif. On a quatre années d'expérimentation à Haussville. Donc, il y a eu deux années d'expérimentation qui se sont déroulées avant ma thèse, puis deux années conduites dans le cadre de ma thèse. Le dispositif a un petit peu évolué, étant donné que lors de la première année, on avait uniquement des brassicacées qui avaient été mises en place comme traitement à tester. Ensuite, l'année suivante, on a eu ces mêmes brassicacées. Et également l'inclusion d'une veste du Bengale dans le dispositif expérimental. Et au cours de mes deux années de thèse, enfin des deux, de ces deux années expérimentales, on retrouve euh, ces, ces brassicacées, la veste du Bengale, mais également des mélanges spécifiques et trispécifiques sur lesquels je vais revenir. Donc, pour prendre euh, l'exemple de, de l'une des années de thèse, donc de cette année-là, de la de euh, au cours de l'année 2020, euh, le dispositif expérimental euh, consiste en fait à semer euh, en septembre différents traitements euh, de cultures intermédiaires, euh, soit des brassicacées, soit des légumineuses, soit des mélanges, qu'on laisse se développer durant toute la période d'interculture euh, jusqu'en jusqu février euh, en février. Ensuite, donc, les cultures intermédiaires sont broyées et enfouies pour mettre en œuvre la biofumigation. Et en avril-mai, on a euh, donc le semis d'une variété sensible de, de tournesol pour faire ce suivi euh, des effets des SIMS sur la régulation de la verticiliose du tournesol. Euh, donc Rapidement, pour repréciser les... Les traitements utilisés, évidemment, on garde comme référence ou comme témoin des micro-parcelles des micro qui restent en sol nu pendant la période d'interculture. On a donc trois brassicacées qui sont différentes entre elles par rapport à leur profil de glucosinolate et aux concentrations qu'elles produisent de, en glucosinolate. Et on a donc une, une espèce autre, un témoin un non brassicacée qui est donc une légumineuse. Les effets qu'on vise via l'utilisation de ces espèces, ça va donc être la production de glucose inolatoire, les brassicacées, la fixation et l'enrichissement du sol en azote via la légumineuse. Et on a une hypothèse d'une mutualisation éventuelle de ces effets au sein des mélanges. Et donc, c'est pour préciser, les, les densités qu'on vise au niveau des mélanges, ça va être soit du 50-50 des densités pures pour les mélanges bispécifiques ou alors euh, des densités de un tiers de chacune des espèces pour euh, les mélanges très spécifiques. Et euh, quelques mots par rapport à l'itinéraire technique. Donc, euh, on sème nos cultures intermédiaires, on essaye de les semer le plus tôt possible en septembre, mais certaines années, la météo ne le permet pas et donc euh, on sème en, en octobre. Et ensuite, on essaye de bien, euh, entre guillemets, peaufiner euh, le de bien en fait de bien choisir la date de la destruction et de l'enfouissement puisqu'on sait que donc c'est ça dépend d'une de l'activité d'une enzyme donc on essaye de réaliser cette destruction lors de températures douces et lorsque les conditions et avant une semaine pluvieuse pour les pour que les conditions en eau ne soient pas limitantes et ensuite on met en place un tournesol dans un système bas niveau d'intrant puisqu'on utilise des des quantités d'azote assez, assez faibles, et donc on finit évidemment par le récolter. Et globalement, pour ce qui est des mesures, tout le long euh, du, du développement, euh, tout, tout le long de notre essai, on, on caractérise la dynamique de l'azote en réalisant des analyses de sol. On caractérise également la production euh, réalisée par les SIMS euh, donc en faisant des prélèvements et en évaluant les biomasses produites et les concentrations en glucosinolates, etc. On fait également un suivi de la sévérité de la verticillose sur le tournesol et on fait des prélèvements manuels pour pouvoir faire des estimations de rendement et on termine avec des rendements en machine. Donc je, je passe aux résultats. Euh, donc, on a des premiers résultats qui vont concerner les quantités d'azote dans le sol en fonction euh, des différents précédents euh, et donc en fonction de nos quatre années euh, de, de mesure. Euh, on constate euh, donc qu'on a globalement euh, des. On n'a pas, en fait, on n'a pas de par rapport au sol nu. On n'a jamais de situation de préemption d'azote. C'est un peu un effet qu'on peut redouter lorsqu'on a des cultures intermédiaires. On a peur que la culture intermédiaire immobilise l'azote disponible pour le tournesol. Et on voit donc à travers ces résultats que ce n'est pas le cas. Et on a également eu lors d'une année une augmentation significative de la quantité d'azote dans le sol. Euh, cultivé après une veste du bengal, et donc ça c'est assez cohérent en, avec euh, les connaissances qu'on a, euh, étant donné qu'on qu observe un effet euh, engrais vert euh, faisant suite à la minéralisation de la veste. Euh, pour ce qui est des biomasses, euh, donc encore une fois on a les biomasses en fonction de nos différents traitements, on constate, donc on a les, les parties aériennes en haut et les parties racinaires en bas, et on constate globalement que c'est le radis fourragé euh, qui est chaque année euh, le plus productif, euh, sauf euh, lorsque les semis euh, se font un peu tardivement, donc c'était le cas euh, du dispositif que je vous ai présenté, puisque le semis a eu lieu en octobre, et ça a été euh, une année très pluvieuse, donc les crucifères... Euh, ont eu un, un fort ralentissement dans leur développement et cette année-là, c'est plutôt la veste qui s'est bien développée. Ces estimations de biomasse, elles nous intéressent parce que euh, dans la littérature, on a certains seuils qui ont été établis et qui montrent qu'il euh, faudrait un seuil minimum de 0,5 tonnes de matière sèche par hectare pour aboutir à une régulation efficace de la, de la, de la verticillose du tournesol grâce à la biofumigation. Et donc, on constate effectivement qu'on atteint globalement ces, ces seuils, euh, sauf lorsque les brassicacées sont en mélange bispécifique ou trispécifique. Et là par contre, euh, l'atteinte de ces biomasses est un peu plus difficile étant donné que les densités euh, au semis sont plus faibles. Donc on a également des caractérisations de, de glucosinolates, euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est en, en tout cas pour confirmer qu'on a bien euh, des productions de, de glucosinolates euh, aliphatiques, euh, aromatiques et indoles euh, qui correspondent à ce qui a déjà été établi euh, dans la littérature. Et donc je rentre dans le vif du sujet avec euh, les résultats de régulation de la verticilliose, où donc on a euh, nos quatre années euh, de, de suivi euh, de la sévérité de la verticilliose du tournesol observée euh, sur le tournesol en fonction du nombre de jours après semis. Et donc on voit qu'on a euh, une réduction euh, de la sévérité. Euh, après, euh, observé sur les tournesols cultivés après les brassicacées, c'est les courbes en couleur. Euh, c'est particulièrement le cas après le radis fourragé, la courbe bleue. Euh, et donc, encore une fois, ça correspond à des résultats euh, qui ont été euh, observés au laboratoire. Et euh, par contre, on constate également qu'en 2019... On n'a pas eu euh, ces réductions euh, de la sévérité de la verticillose qu'on a pu observer euh, en 2016, en 2017 ou en 2020 en culture pure. Et ça, en fait, euh, donc, euh, ces courbes-là où on voit que le, le sol nu, la courbe noire est un petit peu confondue entre tous les traitements, euh, cette absence de résultats peut s'expliquer par des... Par des conditions qui n'étaient pas favorables pour la biofumigation euh, cette année-là, étant donné que la destruction euh, découverte avait été faite euh, une journée où les températures étaient très faibles, elles étaient autour de 0 à 4 degrés. Et ensuite, les conditions en eau ont été euh, limitantes. Donc, finalement, on pense qu'on n'a pas pu avoir euh, une libération l'activité de l'enzyme a été réduite et on n'a pas pu avoir euh, une libération des molécules euh, biocides. Et enfin, on constate euh, un élément intéressant auquel on ne s'attendait pas vraiment au départ, c'est qu'on euh, a une régulation, euh, on peut avoir une régulation de la verticilliose euh, grâce à la veste du bengal, qui n'est donc pas une brassicacée qui ne produit pas euh, d'isothiocyanates, les molécules biocides responsables dans la régulation de la verticilliose. Et ça, euh, donc ça, ça peut. Il y a plusieurs hypothèses euh, derrière cette régulation. On peut avoir un effet toxique direct de l'azote euh, grâce à la, à la, à la veste, euh, grâce à l'enrichissement du sol en azote euh, après la veste, ou alors euh, l'enrichissement du sol en azote peut stimuler des communautés microbiennes antagonistes du, de la verticilliose. Et on a également eu une année euh, où, au contraire, euh, la verticiliose a augmenté euh, euh, par rapport aux au témoins sur les tournesols euh, cultivés après la veste. Et ça, c'est à prendre en compte avec le fait que cette année-là, on avait euh, une forte incidence d'un autre champignon, le FOMA, qui est favorisé par l'azote et qui a peut-être euh, aggravé euh, les symptômes de la verticillose. Euh, pour terminer, quelques éléments sur le, les rendements obtenus. Euh, donc euh, Ici, on a les rendements du tournesol en fonction euh, des différents couverts. Euh, on voit globalement des augmentations des rendements euh, après, euh, sur, les, les couverts, euh, sur les tournesols cultivés euh, après un couvert, mais ces augmentations n'ont été significatives euh, que lors d'une année après euh, la culture avec euh, de la veste du bengal, donc la légumineuse, qui a euh, augmenté euh, l'azote euh, contenu dans le sol et qui a donc contribué à, à améliorer euh, les rendements du tournesol. On a également eu quelques, quelques cas où les rendements ont été significativement plus faibles après des brassiques assez seuls ou en mélange comparé aux témoins. Et ça, c'est peut-être dû à finalement une immobilisation de l'azote dans le sol disponible pour le tournesol. Et justement, pour tenter d'expliquer les résultats du rendement, on a essayé de corréler les données de rendement avec des données en azote, donc c'est l'indice de nutrition azotée, c'est la teneur en azote dans les tournesols à la floraison. Et on se rend compte effectivement qu'on a une corrélation positive et significative euh, qui laisse penser que les rendements augmentent avec l'augmentation de cet indice de nutrition azotée. Et au contraire, euh, on a également une corrélation significative et négative entre la sévérité de la verticilliose et les rendements, ce qui laisse donc penser évidemment, logiquement, que les rendements diminuent avec l'augmentation de la sévérité de la verticilliose. Et donc là, pour, pour préciser, c'est des, des graphiques réalisés à l'échelle des quatre années de suivi. Donc, je, pour, pour conclure, euh, suite à ces quatre années d'expérimentation, on a pu constater que les effets des sims et de la biofumigation était assez variable d'une année à une autre en plein champ. Cette étude a permis de mettre en avant l'importance des facteurs météorologiques pour la réussite de la biofumigation et pour avoir derrière une régulation significative de la verticiliose. On a constaté que les réductions de la verticiliose en plein champ étaient, étaient, étaient les plus marquées suite au radis fourragé Et donc c'est des... C éléments à consolider dans le futur. Et on a également constaté qu'il n'y avait pas de mutualisation des SIMS en mélange pour ce qui est de la régulation de la verticilliose du tournesol aux densités qu'on a testées, donc aux densités soit à moitié-moitié, soit un tiers, un tiers, un tiers. Euh, voilà voilà pour, pour donc ces, ces résultats de thèse. Je vous remercie pour votre attention. Et donc, euh, je, je suis là pour répondre à vos questions.